Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler cette fois-ci du dernier bloc restant à parler, bloc complexe Donc, qui reste à parler, c'est le slide slide donc avec une petite traduction à la erronière on va traduire cela par euh, trans... transmission de billets je retrouverai le mot plus tard parce que c'est pas exactement ce que je voulais dire et euh, donc il va permettre de faire euh, mouvoir des blocs à 45 degrés donc en suivant la, la croix en fait donc pour le faire fonctionner on a besoin du bloc off et du bloc on d'une sorte de redstone, donc euh, n'importe quel bloc qui produit de la redstone, même des entonnoirs dans ce cas il faudrait prendre un comparateur et un repeater pour euh, mettre le signal de redstone à 15 et donc forcément de la redstone tout ce qui concerne redstone euh, un bloc quelconque et euh, tout ce qui va être plaque euh, possible qu'on a vu donc c'est à dire d'isolation à sens unique de transmission et de réception donc tout de suite on va voir la la première chose la première fonction euh mettre un peu de temps à descendre donc, euh, donc ça sera aussi donc la dernière euh, vidéo avant une longue pause de cette série étant donné que euh, ça sera le dernier épisode avant une prochaine euh, mise à jour donc je sais pas pour ceux qui suivent ou non euh, moi 4 mais euh, vous avez pu voir qu'il a fait un nouveau bloc qui permet euh, de faire comme le Zeppelin mode mais à la sauce Hugo Donc là-dessus, je pense que je vais faire plusieurs vidéos dessus. Euh, vidéos délire, vidéos autres, euh, dessus qui ne rentreront pas en jeu dans le euh, dans le euh, dans la série les secrets du go Craft, euh, Étant donné que euh, on n'est pas réellement en plein dessus en fait. Donc après on va tout de suite voir donc, euh, le système, donc comment euh, fonctionne cet escalator qui permet donc qu'il tourne en continu. pas qu'on n'arrête pas, il tourne. Donc pour ceci je me suis basé sur un principe simple, c'est qu'à chaque euh, bloc euh, on rencontré, le corps bloc, euh, donc ceci, celui-ci ou euh, d'autres, euh, vont actualiser les blocs, cest vont les arrêter. C'est-à-dire qu'on qu va pouvoir les briser pendant une demi seconde à peu près voire même moins et euh, pendant ce temps là le le le le bloc de redstone qui sert à l'alimentation va pouvoir fournir une impulsion donc cette impulsion va arriver à ce répital donc il va remettre à jour le, le, le signal qui va le faire monter sur ce demi dalles pareil ici et qui vont arriver à une boucle rapide enfin presque rapide voilà, donc euh, presque rapide euh, de... grâce au comparateur donc de cette boucle là ça va alimenter cette bot switch donc il va euh, bouger le bloc de redstone euh, à droite ou à gauche et euh, va donc alimenter euh, cette torche donc qui va mettre un tick de délai on va en remettre deux autres deux repeaters à 8 ticks donc ça, on va arriver à 9 ticks plus une autre torche donc, il va, donc on va avoir une, un délai de une seconde avant euh, que le bloc, euh, que l'escalator ne reparte. Enfin environ, ça donné qu'il euh, met un peu de temps avant de repartir. Et donc là, euh, derrière chacun de ces blocs-ci, nous avons un, un slide slant et, euh, donc, euh, qui reçoit l'impulsion de redstone via ce bloc qui lui-même la reçoit de cette poudre le bloc le repeater va capter cette poudre là qui va la mettre qui va mettre euh, sur ce bloc et ainsi de suite pour après la délivrer ici et euh, ainsi de suite donc c'est système simple et pratique voilà donc pour l'arrêter c'est un peu plus simple il suffit juste de faire casser ici et voilà étant donné que le bloc de restone arrive par ici et par la petite encoche qu'on trouve en bas Après, je sais pas trop où on est rendu la vie doit descendre voilà donc là on peut vraiment voir euh, qu'il arrive juste ici donc euh, voilà donc ensuite on va avoir une, un résumé de tout ce qu'on a vu donc pour ce résumé euh, j'ai utilisé les blocs de rotation de translation voilà de translation euh, verticale et horizontale comme euh, de biais ainsi que les canons euh, pourquoi j'ai pas fait un, ép un épisode spécial dessus enfin euh, un épisode sur les canons car je l'ai pas jugé très utile euh, tout simplement donc on va voir comment cela fonctionne donc tout d'abord des portes s'ouvrent et euh, trois portes s'ouvrent avec euh, un coulissement de mur voilà et ensuite, on tire. Bon, ça va ici. Mais euh, comme vous pouvez le voir, je fais des petits tests avec seulement quelques petits blocs. Mais des fois, ça peut vraiment arriver très très très très loin, comme là-bas. Euh, ne me demandez pas comment le, les blocs font pour arriver à telle ou telle destination. Tel, tel ou tel endroit, plutôt, euh, j'en sais strictement rien. Hein. C'est vraiment le hasard du canon. Euh, ce qui fait que j'ai pas pu faire un truc encore un peu mieux. Euh, étant donné que c'est très hasardeux en fait, euh, comme euh, direction. Donc, euh, pour ce système là, en fait, euh, qui est un ensemble euh, de trois systèmes 4, 5, 3, 3, 4, ouais, six systèmes à peu près. Euh, on va d'abord commencer par le plus facile. Donc le plus facile est le, la porte propulsée en fait, par les canons. Donc on appuie un bouton euh, à l'intérieur, je voulais tirer quand je le voulais. Euh, donc il va mettre une impulsion de stone ici, qui va la descendre, la fournir à ce répiteur. Euh, C'est la même chose de l'autre côté, et qui va la mettre l'impulsion de stone dans ce bloc là. Le canon va le capter et va pouvoir s'allumer. Ensuite via des dalles, des demi-dalles, on, on remonte le système et la même chose en haut fait, sauf que c'est directement sur le canon. Donc le canon où on a mis la, la roche sur halo au lieu de denil, ce qui, ce qui fait une petite traduction par permettre ou non, ou ne pas permettre en fait, ça dépend. Euh, sinon ça ne fonctionnera déjà beaucoup moins bien. Donc on forme ça en fait. c'est vraiment très aléatoire hein. et donc ne pas oublier de mettre des, des plaques d'isolation tout... tout le long en fait tout le tour euh, sinon ça va ça va sinon ça va chercher à prendre toute la structure en fait ce faut pas ce qui n'est pas réellement pratique dont les canons donc c'est pour ça que ça marche pas ensuite le deuxième système le plus complexe est la porte euh, verticale euh, non plutôt raison euh, donc pour la faire fonctionner un core bloc de translation va s'allumer dès que la torche sera éteinte car il est en position par défaut sur le on donc il va fonctionner, il va faire coulisser le off jusqu'à lui pour s'éteindre donc ce faisant il va faire coulisser la porte euh, c'est très simple hein, à comprendre hop, donc la porte qui est ici voilà donc euh, là-dessus, donc euh, pas besoin d'être plus clair, hein, euh, j'en vois pas trop l'équité. Le troisième système le plus complexe est un ensemble en fait de trois systèmes. Euh, dont deux identiques en fait, donc je vais en expliquer qu'un, celui qu'on voit le mieux, c'est-à-dire celui-là. Donc euh, celui-là, donc par défaut, le... le bloc est sur off. Donc il est éteint. À... Euh, ce qui m'évite de faire des... en fait des... Un inverseur, bien que je pourrais, mais bon, ça me prendrait trop de place en fait pour finalement pas grand chose. Donc, il va bouger un pont de mur en fait directement, donc le toit ici pour le refermer. Donc, il s'arrête juste ici. Donc, c'est toute cette partie en fait qu'on va l'éteindre. Hop, voilà. Vous voyez, ça coulisse. Donc évidemment aussi il y a des plaques d'isolation, de, hein, c'est évident. Ensuite, la même chose que pour là. Hop. Et comme ça. Voilà. Donc ici ça descend en fait. C'est un peu plus rapide. Mais bon, c'est pas très dramatique. Et enfin, hop, en ça. la porte coulissante en fait. Donc deux biais donc il va se fermer donc euh, tout ça est bien chronométré histoire que euh, ça ne se rencontre pas et ainsi que ça évite de se bloquer donc on va mettre à jour euh, voilà. voilà donc de là j'avais mis... voilà donc voilà donc ensuite on va voir un... Ah, bon apparemment l'objet le... serait parti. Voilà. Donc la mécanique du dos dessus. Hein. Voilà. Donc tout est bien orchestré. Hein, voilà Donc ensuite le système le plus complexe, euh, c'est pas... Tant au niveau de rastone, parce qu'il suffit juste de l'alimenter mais c'est au niveau des moyens utilisés donc euh, pour faire des portes des euh, grosses portes ici si j'arrive plus à faire ça voilà donc pour faire les grosses portes on va utiliser euh, la wifi entre guillemets ça hein. comme ça donc qui est euh, réalisable grâce aux plaques de transmission de réception donc une plaque de euh, Transmission est ici et posée sur ce bloc là qui est relié au corps bloc de rotation, donc lui-même qui va être lié à la porte via une réception. Euh, donc je vous rappelle donc ça peut aller jusqu'à 20 blocs, et il peut y avoir autant de blocs que vous voulez entre les deux tant que c'est limité à 20. Après, vous pouvez mettre un autre bloc et mettre par-dessus en fait l'entouré de mettre de réception et de l'autre côté une transmission puis repartir pour 20 blocs. Donc euh, pour ça c'est très simple Donc de là ça va permettre de faire pivoter les portes à distance Mais c'est pas tout En effet j euh, je n'ai pas voulu euh, qu'elles se bloquent en fait Qu'on puisse les casser même si elles sont arrivées en bout de course Donc pour ceci on va utiliser le bloc target Donc ça va faire notre troisième système Donc le premier c'est simplement la rotation Donc le bloc target comme on a pu le voir dans le premier épisode avec les doubles portes donc ici, donc je vais vous faire un petit récapitulatif, Hop. donc ça c'est avec le bloc target, voilà, donc les torches peuvent s'actualiser, et surtout on peut le casser, donc, vous voyez, je vais prendre ça, on peut le casser, alors qu'ici, non, on peut pas. Donc c'est la seule différence en fait entre les deux. La différence étant donnée et donné, et euh, qu'elle réside en réalité sur le bloc target. Donc le bloc target. Donc on voit en fait grâce au, au bloc on et off. Donc le le bloc, le corps bloc reçoit un, un signal positif. Donc il ne marche pas Mais dès que le signal va s'éteindre Donc devient négatif Il va s'allumer étant donné qu'il est sur le bloc ON En fait il va le détecter Et donc du coup ça va faire pivoter les portes Jusqu'à temps que le bloc target euh, Soit au dessus du bloc OFF Donc le OFF va pivoter en même temps que le bloc Ce qui va donc faire pivoter entièrement les portes donc, Petit exemple Hop. Voilà vous voyez, les portes pivotent en temps. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment un, un système très très simple, très simpliste. Et euh, surtout qui est d'une efficacité, je dirais, entre guillemets, redoutable. Euh, donc qui permet de faire vraiment beaucoup de choses. Euh, voilà. Et euh, étant donné que maintenant on a tout vu, euh, au niveau des blocs on a fait un petit récapitulatif Donc, on va pouvoir euh, eh bien, se quitter oui déjà on va pouvoir déjà se quitter euh, simplement car euh, on avait vu tous les blocs et surtout la, la série va faire une pause le temps euh, que euh, une nouvelle version sorte ce qui ne devrait pas tarder et étant donné qu'une vidéo a été sortie par Moa4 présentant un nouveau bloc qui va permettre de faire comme le Zeppelin mode. Donc, euh, on va se quitter dessus sur euh, cette malheureuse nouvelle entre guillemets. Et euh, donc n'oubliez pas de vous abonner, euh, je suis rendu à 16 abonnés, euh, donc je, je progresse un petit pas. Mais euh, ça sert à rien d'aller trop vite car sinon après, ça le fait. on prend pas plaisir à les avoir, ces abonnés. Donc, euh, merci encore, euh, la série euh, HugoCraft a l'air de pas si mal marcher que ça, euh, bien qu'elle ait peu de vues par rapport à l'épisode de présentation du mode. Euh, mais je pense que avec le temps, le temps que tout le monde la découvre, ça va progresser. Donc, euh, les liens euh, seront dans la description, euh, et surtout je vais mettre euh, la map en téléchargement, euh, donc... Juste avant, euh, je vais donc pré tout ça, donc bloquer la porte, euh, effacer tous les blocs ici, et vous faire une petite surprise avec ce petit village. Et parce que sinon, c'est pas marrant. Hein. Donc, euh, et ben on va se quitter sur euh, ce lever de lune, coucher le soleil aussi, et euh, donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo, donc je pense que ça va parler, euh, donc ça va être un peu la fête. Euh, tu vois moi, si j'arrive à installer ce que je veux et euh, après cela on va pouvoir euh, pourquoi pas commencer une, une une aventure sur une map une map aventure euh, où je sais pas en fait je verrai selon mes euh, occupations et euh, on va surtout aussi ne pas oublier de euh, se retrouver pour une prochaine vidéo n'est ce pas après tout, ce n'est pas pour rien que, personnellement, j'aime beaucoup le Et ça ne sert à rien de ne pas vous le présenter. Maintenant, vous savez tout sur les secrets du GroCraft. Et, euh, car euh, j'ai présenté tout ce que j'ai pu, tout ce que je connaissais. Euh, et une dernière chose que ne me semble pas de vous présenter, c'est le fait que les pistons sont incapables de pousser un bloc. Euh, un bloc ayant une euh, plaque d'isolation sur eux donc je tiens juste à vous prévenir avant cette fin d'épisode donc euh, à la prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner de mettre un commentaire si cela vous plaît euh, si vous avez des idées de système euh, je suis preneur maintenant que j'ai fini les vidéos euh, je vais faire une une parenthèse dessus donc le temps qu'une nouvelle version sorte comme je l'ai déjà dit et euh, en en j'ai perdu mes mots en en même temps que cette que cette pause voilà je vais faire un, une autre série qui va porter sur Ucraft mais la seule différence, ce sera que ce sera uniquement sur des systèmes de GoCrack. Donc ce ne sera plus de présentation de systèmes, comme ici avec de vagues reproductions des idées. Donc ce sera principalement uniquement sur des idées de systèmes. Donc, par exemple, je vais faire euh, euh, entièrement une petite euh, zone de map avec euh, ce genre de système-là, euh, avec ça comme montée, etc., etc. Donc plein de petites idées. Euh, donc n'oubliez N'hésitez pas à me les proposer. Euh, car euh, c'est beaucoup plus important que ce soit vos idées qui reviennent et non pas les miennes euh, sinon c'est pas marrant Hop. donc sinon ce n'est pas marrant et puis surtout ça pour moi ça n'apporterait rien étant donné que euh, ce sera moi qui les ferai et non vous donc je ne pourrai pas relever entre guillemets vos défis euh, car vous pouvez très bien considérer cela comme un défi. Pourquoi je ça ici mmh. Ah oui, j'avais oublié. Donc euh, voilà. Donc n'oubliez pas de me proposer des défis et je ferai euh, ce que je pourrais. Parce que je suis pas non plus un grand ingénieur en reston mais je me suis connais quand même suffisamment pour réaliser des systèmes, hein, qui sont à mon avis beaucoup plus gros que ceux euh, des, des fous des, res, des restonneurs originaux, comme Pierre, euh, et pierre, des Fier, etc. Donc il y a une prochaine vidéo et euh, bah, surtout euh, bonne journée ou bonne soirée. Tout dépend comment vous allez regarder cette vidéo. Et merci à mes abonnés de me suivre.